Un petit cocorico, les meilleures pâtisseries sont fabriquées en Belgique et celui qui reçoit le titre de roi sur le plan mondial s'appelle Pierre Marcolini. Valentin Boisgelot l'a suivi dans son atelier. Double texture, donc d'un côté caramel, de l'autre côté praliné, ça, ça vous réchauffe le cœur. Une consécration pour ce passionné. Pierre Marcolini, élu meilleur pâtissier du monde, élu à l'unanimité par un jury spécialisé et indépendant. C'est un titre qui nous fait du bien, qui met une lumière sur, euh, à la fois sur une profession et sur la Belgique. Et je trouve ça juste euh, voilà, extraordinaire et, et on en profite. Venez avec moi, je vais vous montrer des Mais les spéculoos. y est, le, le petit spéculoos tout fin. Vous avez une note de sel, un peu de cannelle. Venez, venez on y va. C'est dans son atelier bruxellois qu'il élabore avec son équipe les recettes de ses pâtisseries. Elle se retrouve ensuite dans ses boutiques aux quatre coins du monde. Belgique, France, Royaume-Uni, Chine et Japon. Recette traditionnelle, absolument aucun colorant, rien, tout fin. Alors déjà, là, c'est de la poésie, là. c'est la, la cannelle qui vient titiller un tout petit peu le, le, le clou de girofle, la gingembre, un peu de fleur de sel. Pour Pierre Marcolini, la pâtisserie, c'est avant tout de la haute couture, mêlée à de la gourmandise. Cassonade, bien sûr, hein. on, on doit être belge. Cassonade, fleur de sel. Et comme on est des vicieux quand même ici, on va enrober ça de chocolat. Des émotions derrière lesquelles se cachent des gestes précis, cette victoire, c'est aussi celle de toute une équipe. C'est comme, comme un match de foot, donc on doit améliorer, on doit évoluer. S'il n'y a pas l'esprit d'équipe, il n'y a, a rien. Et dans le contexte actuel, plus que morose pour le secteur, c'est aussi une belle note d'espoir. Je pense que la mission d'être la future Madeleine de Proust, d'un ensemble de gens, je trouve que c'est la plus belle mission du monde. Et donc voilà, on va continuer à l'être. Une victoire bénéfique pour tous les chocolatiers et pâtissiers de Belgique, de quoi faire rayonner leur savoir-faire à l'étranger.